On est très à l'aise et très, très Voilà Et je dis protégé. ça c'est important. Quand j'avais vu la scène sociale de la Grande Combe, elle m'a dit alors comment ça s'est passé oh, J'ai dit c'est super, vraiment. Ça c'est des vacances, je lui ai dit. Parce que alors c'est une équipe formidable en plus, franchement. Bah c'est super, ben oui. ben oui, on est là dans, dans, dans la réalité. Je crois que quand on voit les, les gens, les aidants euh, sourire, être détendus, les aider aussi qui ont passé du temps sans forcément chercher, réclamer euh, leur aidant, euh, je pense que là, on, oui, on a le sentiment d'avoir oui. atteint notre objectif et d'avoir... Euh, d'avoir réussi. Quoi. On offre un cadre sécurisé avec l'intervention d'une équipe d'accompagnants mais en fait cet accompagnement spécifique est financé par l'agence et n'est pas refacturé aux bénéficiaires, du coup ça leur fait un séjour de vacances au même tarif qu'un séjour classique et du coup l'aspect financier n'est pas un frein puisque la NGDM aussi aide les personnes ayant des plus faibles ressources. Donc une autre particularité des séjours de répit que nous organisons c'est également qu'on emmène en même temps et au même endroit donc les aidants et les aidés. Il y a des moments où ils sont ensemble et des moments où justement ils vont faire des activités séparément pour pouvoir avoir du répit. On a vu des aidants euh, regroupés dans un atelier autour de l'osier, de la vannerie, rire, prendre des fous rires, avoir de la complicité même, avoir créé des liens entre elles ou entre eux puisqu'il y a un monsieur et au niveau des, des aidés également euh, lors du parcours de motricité ce matin, on a pu se rendre compte que certains étaient encore capables de faire des choses voilà, qu'on ne soupçonnerait pas euh, en les voyant. Aujourd'hui comme vous savez, euh, on va faire un parcours moteur, d'accord Voilà, là, parfait. Parfait. On va regarder notre voisin de gauche. Non, ça c'est la droite, sais. Gauche. Peut-être à gauche. Je suis gauchette. regarde partout. Voilà. Et là, vous essayez de suivre la petite ligne. On s'en sent plus. Voilà. On tient bien, nous. On tient bien. Parfait Bravo là, c'est parfait C'est parfait C'est très bon de tes yeux. Ça perturbe même de rien. Ça moi, je ne sais pas si c'est bon que ça. Oh là <rires> <rire> On se sent quand même plus, plus détendu. Mon mari, je le vois moins, moins stressé, moins... Euh, plus calme, voilà. Mais j'espère que, que ça, ce sera bénéfique pour quand on va rentrer. Ça me fait euh, un énorme bien parce que, bon, voilà, je, je, je lâche prise complètement. <rire> 8h30, me disent le matin, je vais, et déjà ils y sont, ou ils arrivent, où on arrive à peu près à la même table, laissez aller. <rire> Vous êtes ici pour vous reposer, bon, mais je m'en vais. Le repos, c'est sûr, voir qu'on la prenait en charge totalement. Et puis, puis la convivialité, enfin, C'était voilà. direct, on se trouve en famille. Et c'est toutes des personnes, qui, on est tous dans la même difficulté et on se comprend très bien, alors chacune, on, on, on parle, on dit, ce on me... moi je fais ci, moi je fais ça, et... et voilà. Et ça nous a beaucoup aidés. Moi je suis venue chercher sur le repos, le repos. toi aussi, c'est ce que ah tu Ah oui, c'est ce que je voulais. Et voir surtout que je ne suis pas la seule, à être comme je suis avec mon mari et hier après-midi justement pendant que les aidés faisaient une activité nous on est resté en seul et on s'est toutes regroupées toutes les personnes qui ont besoin les et on a discuté vraiment profondément et pas une a le même problème mais on se rejoint dans le comportement du conjoint ou de la maman ou de la soeur c'était super, on est reparti enchanté de ce moment. On ne peut que dire aux gens qui ont besoin de se reposer de venir, de venir dans des maisons comme ça. Il ne faut pas hésiter du tout.